je ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Ouais. Donc là, comme tu peux le constater, aujourd'hui, c'est l'Europa League. Il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais c'est quoi l'Europa League Je sais pas ce que c'est. Ouais, parce que tu sais, il y a beaucoup de footics qui me suivent, hein, qui disent, ouais, moi, je suis pas le foot, mais voilà, j'aime bien tes petites vidéos, donc je vais expliquer rapidement ce que c'est l'Europa League. Tu vois, il y a la Ligue des Champions. Toutes les top équipes d'Europe participent à cette compétition. Voilà, donc ça, c'est la, comp la compétition de la Ligue des Champions qui se joue... Le mardi et le mercredi. Ensuite, le jeudi, il y a l'Europa League. Qu'est-ce que c'est que l'Europa League L'Europa League, c'est pour les nuls. Tu vois ce que je veux dire La Ligue des champions, on prend les top les top joueurs... Euh, qui sont trop forts, toutes les équipes qui sont en train de performer dans chaque pays européen, et après à côté, on te met l'Europa League, tu sais, là pour les petits bambins qui jouent dans les bacs à sable, ou quand tu joues à la play et que tu as un petit frère qui est là avec toi et qui dit Ouais, laisse-moi jouer, s'il te plaît, laisse-moi jouer. Après, il pleure, il va voir ta, ta maman et il dit Ouais, il me laisse pas jouer. Du coup, tu lui donnes une manette qui fonctionne pas et tu lui fais croire qu'il joue. Tu vois ce que je veux dire Là, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'Europa League. Tu vois, il y avait la Ligue des Champions, les autres équipes, ils ont dit Ouais, mais nous, euh, euh, nous si on veut faire un tournoi européen. Donc, ils ont créé l'Europa League. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a pu voir, c'est que Marseille n'avait même pas le niveau pour l'Europa League. Parce que je vous rappelle que Marseille n'a gagné aucun match de poule. Marseille, aujourd'hui, est éliminé en face de poule de l'Europa League. Eux qui se moquaient de, de notre contre-performance hier en Ligue des Champions se retrouvent face à, à un Galatasaray galvanisé tout son stade parce qu'on va pas se mentir jouer à Galatasaray, c'est pas de la tarte mais là là ce qui s'est passé l'Olympique de Marseille ils se sont fait littéralement bouger oh là là mais qu'est ce qui se passe vous qui courez partout vous qui, qui avez euh, de l'envie sur le terrain ben ça suffit pas il faut du talent hein il était où paillet il était où pourquoi il vient pas jouer je comprends pas qu'est ce qui se passe c'est il a toujours mal à la tête à cause de la bouteille hein non mais les gars, un petit peu de concentration, un peu de concentration, je comprends pas, vous êtes une équipe française, vous êtes censé représenter tout un pays au niveau européen, vous n'arrivez même pas à gagner un match en Europa League, hein? et vous êtes là, vous vous moquez du Paris Saint-Germain parce qu'on est parti perdre contre Manchester City, chez Manchester City, hein? non mais concentrez-vous. Hier, vous m'avez envoyé des messages, les Marseillais. Ouais, bien fait pour ta bouche. Regarde le Qatar Saint-Germain. Vous avez Messi. Vous pouvez même acheter Freezer. Vous pouvez même acheter Son Goku, Vous êtes nuls Vous, hein Vous êtes nuls tout court. Vous avez gagné une étoile il y a un siècle. Hein Et vous êtes là vous, à jamais les premiers, à jamais les... Mais tu sais que là, vous êtes à jamais les premiers à faire un parcours aussi nul en Europe. Hein Vous savez que ça, vous êtes à jamais les premiers ça fait combien de matchs d'affilée que vous ne gagnez pas en, en, en, en, en, dans, sur la scène européenne L'année dernière, on vous a donné un petit passe pour aller en Ligue des Champions. Même à un match, vous n'avez pas réussi à gagner. Là, on vous donne un pass pour l'Europa League, vous n'arrivez pas à gagner. D'ailleurs, l'Europa League, vous êtes déjà arrivé en finale. Vous êtes allé en finale contre l'Atletico, vous vous êtes fait malheureusement laminer. Vous, vous aviez fait aussi une finale contre Porto, ils vous ont laminé. Bon, On va dire aussi que l'arbitre ne vous, vous avait pas aidé à cette époque-là. Mais les gars, un petit peu de concentration. Je ne comprends pas. À jamais les premiers, c'est quoi C'est juste un concept. Là, vous avez vous avez failli vous manger une déculottée. Hein on n'était pas loin de la grosse... Comment on dit Humiliation européenne. Là, il y allait avoir des t-shirts. Hein. Il y allait avoir des t-shirts. Faites attention. Donc là, je tiens à dire que les Marseillais sont obligés d'aller manger du kebab tous les jours pendant deux mois. Là, vous êtes obligés. Parce que là, il y en a marre. Je ne comprends pas. Vous êtes là, vous dites à jamais les premiers. Vous dites, euh, voilà, Paris, ils sont nuls en Europe. Ils peuvent acheter, je sais pas quoi. Vous, vous jouez en Europe. Vous jouez sur un, dans, un, dans une compétition européenne et vous êtes nul comme ça. Non, mais ça m'énerve. Moi, j'aurais voulu que vous gagniez. Hein parce que vous représentez tout le monde, là. Et en plus de ça, hein, vous nous faites perdre des points en Europa League. Tu te rends compte Heureusement qu'il y a les autres équipes euh, françaises qui jouent et qui font le taf. Parce que vous, là, non, laisse tomber. Vous êtes des bambins, vous jouez dans le bac à sable, vous jouez avec des manettes qui ne marchent pas. Là, le Marseille, c'est terminé. Donc là, Marseille, ici, ils n'ont pas de Dimitri Payet. Celui qui a les deux couettes, vous ne savez pas jouer. hein Donc s'il n'y a, a pas de Payet, ça ne paye pas, quoi, Marseille. Vous avez Gérard Junior là, qui est qui est, qui, qui est euh, euh, sur le banc de touche. Il est là, il crie sur tout le monde. Mais sur le terrain, vous, vous n'arrivez pas à gagner contre, contre Galatasaray. Chaque jeudi, chaque jeudi, hein, Marseille joue et ne gagne pas. Tu te rends compte Vous jouez toutes les semaines, tous les jeudis, vous ne gagnez pas. Et après, vous allez, vous allez jouer contre... Euh, euh, euh, comment on Clermont-Ferrand, vous gagnez 3-2, vous allez jouer contre Lens, vous perdez, et après, vous, vous êtes là, vous, vous continuez à parler. Vous continuez à parler sur les réseaux. Ouais, Marseille, tiens, c'est quoi ton club de... qui a pas d'histoire, ton club sans âme Vous pouvez avoir une âme. S'il n'y a pas de talent là, mais c'est à quoi Ouais, je respire, il ouais. n'y a pas de talent, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu fous sur le terrain Je commence à baver carrément. Allez, ciao